Alors, petite vidéo pour montrer le pouvoir éponge des sphènes, la rétention en eau. Voilà, une touffe de sphènes dans la main. Et... Et voilà